Anomie. Le premier à avoir utilisé le concept d'anomie est Jean-Marie Guyot en 1885. L'anomie désigne alors l'absence de loi fixe. Durkheim s'approprie le concept en 1893 dans De la division du travail social et lui apporte une connotation négative l'anomie devient alors synonyme d'anarchie d'absence de régulation et de loi le mot est recyclé par le même durkheim en 1897 dans sa célèbre étude le suicide où l'anomie devient une des causes de suicide lorsque les désirs d'un individu ne sont plus limités par des normes sociales le mot tombe dans l'oubli jusqu'à être ressuscité en 1938 par robert merton qui l'utilise pour désigner un décalage entre les buts définis par une société et les moyens dont les individus disposent pour atteindre ces buts très à la mode vers 1960 il sera par la suite quelque peu délaissé par les sciences sociales.